L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut faire des questions ouvertes avec le sondage de Odoo. Donc ici, je suis sur mon enquête et je vais faire une nouvelle question. Cette fois-ci, je vais demander aux gens d'évaluer l'ambiance générale en magasin. Pour faire ça, plutôt que de leur demander de mettre une note, je vais leur laisser l'opportunité de faire un texte. Alors soit plusieurs lignes, soit une seule ligne. Bon là, pour donner l'ambiance générale, j'ai envie de penser qu'une seule ligne suffira. Et valider l'entrée, c'est si je veux donner des limites de longueur à ce champ. Ici, je vais faire enregistrer, créer. Alors si je voulais faire une question avec plusieurs lignes, hein, c'est pas compliqué. J'en ai une autre que j'ai à faire un petit peu plus tard que je vais faire pour vous. Une question conditionnelle, si vous avez facilement trouvé les produits dans le magasin, et sinon, que vous a-t-il manqué pour trouver plus facilement les produits Donc là, on va considérer qu'ils ont un peu plus de choses à dire, donc on va faire un texte sur plusieurs lignes. Donc là, ils auront plus d'espace pour s'exprimer. Bon, du coup, là, je ne peux pas vérifier euh, si c'est un, une adresse mail ou quoi, puisque le, la réponse est trop longue. Je fais Sauvegarder fermé. Donc ça, c'est ultra important parce que quand vous faites faire une enquête de satisfaction comme ça, ça vous en apprend beaucoup d'abord sur vos clients et ça vous donne une occasion de pouvoir les recontacter plus tard. Donc l'idée, là, c'est d'ajouter une question demandant l'adresse mail de la personne. Donc là, ça va être une ligne de texte unique et je mets la saisie doit contenir une adresse mail. Et j'enregistre ça. Et puis, je vais faire pareil avec votre nom. Alors, à vous de voir si vous voulez rendre ça Ça sera le pseudonyme de l'utilisateur. Obligatoire ou pas, si vous rendez ça obligatoire, peut-être vous aurez moins de réponses. Mais l'avantage, c'est que vous pourrez recontacter facilement les personnes que vous avez interrogées. Donc là, je vais faire sauvegarder fermé. Et puis ces deux-là, je vais les mettre dans profil. Et voilà.